Pour moi, c'est d'être euh, voilà, engagé, de porter une voix euh, sur euh, ce que j'ai pu voir là-bas, au Tchad, euh, par rapport à la mission qu'on m'a confiée. J'ai aussi rencontré voilà, des, des, des victimes euh, de, de jeunes gens, de jeunes adolescents qui ont été enrôlés comme soldats, qui essayent de, voilà, de reprendre goût à la vie, même si c'est très difficile. Euh, et qui sont beaucoup aidés par, euh, par l'UNICEF euh, à pouvoir trouver un travail, pouvoir se réintégrer aussi dans leur village. Ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait aussi un soutien euh, psychologique. Ce serait formidable euh, qu'on puisse faire venir des psychologues, parce que ça aussi c'est très important. On voit bien avec nos propres enfants, c'est leur, euh, leur univers, c'est leur, euh, leur personnalité qui va, qui va se construire avec l'éducation. Parce qu'un enfant il est curieux, il a envie, il veut grandir et donc euh, si on lui enlève ça, c'est comme lui couper euh, voilà, les jambes, et on n'a pas le droit. Et donc protéger les écoles c'est protéger l'enfance, c'est protéger les rêves, c'est protéger euh, l'avenir.